Salut YouTube, si vous êtes ici, c'est que vous avez un intérêt pour les couleurs et plus précisément, c'est que vous êtes probablement curieux à savoir en quoi les couleurs peuvent affecter l'accessibilité des produits et des expériences numériques. Mon nom est Matt Janson blanchet et à travers de courtes capsules, je vais te présenter différentes approches pour concevoir des expériences numériques accessibles et respectueuses de ses utilisateurs. Ces capsules s'adressent tout d'abord à des gens qui ne sont pas des spécialistes en accessibilité, donc je cherche à vulgariser le sujet pour des gestionnaires de projets, des designers et des développeurs. Afin qu'on puisse avoir un point de référence, je vais définir quelques termes avant de commencer. Tout d'abord, l'expérience utilisateur ou son acronyme UX. Je vais donner ici une définition très large quand je parlerai de UX. Je veux dire l'expérience vécue et perçue avant, pendant et après l'interaction avec une marque et ses produits. Évidemment, dans les conversations informelles qu'on peut avoir, on veut plus souvent dire l'expérience vécue avec l'interaction avec une interface. Mais gardez en tête que UX, ça signifie beaucoup plus que juste ça. Quand on parle d'accessibilité, on fait référence à l'accessibilité d'un système d'une interface ou d'un produit pour toutes les personnes, quel que soit le type ou la gravité de leur handicap. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le handicap, ce n'est pas seulement un problème de santé, c'est un phénomène complexe qui reflète l'interaction entre les caractéristiques du corps d'une personne et les caractéristiques de la société dans laquelle elle vit. Donc, en fait, le handicap, il est designé, c'est-à-dire que c'est un choix délibéré de la part des designers de ne pas investir de temps ou d'efforts pour rendre leurs produits accessibles à tous. Et à noter que quand je parle de designers, je ne veux pas simplement dire les designers graphiques. Toute personne qui peut affecter la création d'un produit, que ce soit le gestionnaire de projet qui coupe un budget ou un développeur qui n'intègre pas une fonctionnalité, fait partie de la conception du produit et donc porte également sur ses épaules la même responsabilité morale que tous les designers UX et les designers graphiques. Sautons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire les couleurs. Pour ceux qui peuvent les voir, les couleurs sont une perception visuelle d'une partie des ondes électromagnétiques de la lumière. Si je peux me permettre un petit aparté, c'est d'ailleurs grâce à cette différence de longueur d'onde que Edwin Hubble, de qui le télescope tient le nom, a pu découvrir que l'univers était en expansion. Donc, revenons aux couleurs. La majorité des humains qui voient perçoivent les couleurs. Dans l'univers du numérique, les couleurs sont créées de façon additive, c'est-à-dire qu'on émet différentes quantités de rouge, de vert et de bleu et ce qui explique en fait l'appellation RVB, en anglais RGB pour red, green, blue. Dans le contexte imprimé, on parle de couleurs subtractives, c'est-à-dire qu'on calcule les couleurs en fonction de ce qu'elles absorbent ou de ce qu'elles reflètent comme lumière, quand on regarde la surface. Sur le web et dans plusieurs contextes numériques, on utilise ce qu'on appelle des couleurs hexadécimales. Je m'explique. Dans le cas des chiffres décimaux, on compte de 0 jusqu'à 9, donc 10 chiffres, avant de basculer dans la dizaine supérieure. Dans le cas des chiffres hexadécimaux, il y a 16 chiffres avant de passer à la dizaine supérieure. Donc on compte de 0 jusqu'à 9, mais ensuite on compte de A jusqu'à F avant de passer à 10. Et donc en fait, 10 en chiffre hexadécimal signifie 16 en chiffre décimal. Donc pourquoi est-ce que je suis passé en fait des couleurs aux mathématiques d'un coup comme ça euh, ben C'est parce que dans le contexte d'une couleur présentée à l'écran, on la codifie comme ça. Est-ce que vous pouvez identifier cette couleur simplement en regardant ce code ben Il s'agit du rouge. Comme je l'ai mentionné, on utilise des chiffres hexadécimaux et on cumule les valeurs de chaque couleur pour obtenir un résultat. On peut utiliser 256 différentes valeurs pour chaque couleur. Et puisqu'on compte à partir de 0, le maximum sera 255 en chiffre décimal. Et on compte en chiffre hexadécimal, donc chaque couleur peut avoir un maximum de FF. Ainsi, le rouge est à son maximum, le vert est à 0 et le bleu est à 0, ce qui signifie qu'on obtient du rouge à l'écran. Les couleurs d'une marque peuvent affecter le UX de ces produits. Par exemple, il semblerait qu'en chinois, l'expression « porter un chapeau vert » ressemblerait phonétiquement à l'expression « cocu ». Dans un tel cas, le chapeau vert de Luigi dans les Super Mario Brothers pourrait être mal interprété par les clients. Puisqu'elles ont des potentielles significations sémantiques et culturelles ou émotives, les couleurs peuvent donc affecter l'interaction d'un utilisateur avec une interface. Dans le cas actuel, je ne vais pas investiguer les significations des couleurs, mais bien simplement leur impact visuel. Lorsqu'un designer graphique crée ou adapte une image de marque, c'est une bonne pratique de choisir les différentes couleurs de la marque et de les documenter dans ce qui est appelé un « guide de style de marque » ou un « brand style guide » en anglais. Ce document sert habituellement à identifier le logo, le ton à utiliser quand des textes doivent être publiés au nom de la marque et plusieurs autres choses dont de quelle façon les couleurs doivent être utilisées et combinées. C'est à cet endroit que les designers graphiques sont responsables de déclarer quelles sont les combinaisons de couleurs qui sont acceptables pour que les créations de la marque soient accessibles. Mais comment savoir si des couleurs sont accessibles? Une couleur par elle-même n'est que rarement inaccessible. On parlerait dans ce cas-là de certaines couleurs pour certains types de daltonisme. Euh, je reviendrai probablement sur ce type de sujet dans une autre capsule. Donc, il faut regarder les combinaisons de couleurs et s'assurer que le contraste entre les deux soit assez grand pour que la combinaison soit accessible. Le contraste, en gros, c'est la différence de luminance entre deux couleurs. Puisque la physique de la lumière n'est pas mon domaine, comment est-ce que je vais pouvoir vous conseiller pour calculer cette différence eh bien, nous allons nous fier au WCAG pour vérifier si le contraste entre deux couleurs est suffisant. L'acronyme WCAG signifie Web Content Accessibility Guidelines ou, en traduction libre, les directives sur l'accessibilité du contenu sur le Web. Ces directives sont publiées par la Web Accessibility Initiative du World Wide Web Consortium, la principale organisation internationale de la standardisation du Web. Euh, ces directives présentent quelques points principaux concernant les couleurs. Donc, le critère 1.4.3, s'assurer de fournir des couleurs au contraste suffisant, et le critère 1.4.1, s'assurer de ne pas se fier uniquement aux couleurs pour passer de l'information. Je reviendrai sur ce deuxième point dans une autre capsule. Alors, que signifie un contraste suffisant? Pour le niveau AA, la version 2.0 du WCAG indique qu'il faut un contraste d'au moins 4.5 sur 1 pour du texte de corps, et 3 sur 1 pour du gros texte. Les ratios deviennent plus stricts si on augmente au niveau triple A et peuvent différer si on compare des éléments graphiques d'interface ou du texte. Donc comment s'y retrouver dans tout ça? On pourrait penser qu'il nous faille lire toute la documentation du WCAG, mais en fait il y a des solutions un peu plus pratiques quand même. Le WebAIM, qui est une organisation sans but lucratif basée au Utah State University, offre le Contrast Checker, un outil pour comparer deux couleurs hexadécimales. Cet outil est bien, mais il permet seulement de comparer deux couleurs à la fois. Lorsque les designers graphiques créent des guides de style de marque, ils doivent habituellement comparer plusieurs couleurs à la fois. Pour les aider, j'ai créé le Color Contrast Matrix, un outil qui fonctionne comme le Contrast Checker, mais qui permet de comparer plusieurs couleurs à la fois. L'idée derrière cet outil, c'est que si on facilite l'expérience des designers quand ils utilisent des outils pour intégrer l'accessibilité, on a plus de chances que ça devienne une de leurs habitudes. Évidemment, le contraste, ça ne s'applique pas uniquement aux couleurs. L'épaisseur des traits d'une ligne, l'apparence des glyphes d'une police de caractère, les mouvements à l'écran, tout ça peut affecter le contraste ou sa perception. Lors d'une entrevue, Hubert Florin, qui était alors designer chez Slack, se demandait « S'il est acceptable que certaines personnes ne voient pas une partie de votre site ou de votre design, alors pourquoi cet élément de design est-il là en premier lieu ?» En conclusion, si vous concevez des produits numériques, comme des sites web, des applis mobiles ou des jeux vidéo, assurez-vous que les éléments avec lesquels vos utilisateurs doivent interagir aient au moins un contraste de couleur suffisant. Si vous avez apprécié cette capsule, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou en me suivant sur Twitter. Comme produire des vidéos de qualité prend du temps et des ressources, vous pouvez également me soutenir financièrement en devenant mes commanditaires sur Patreon ou en faisant un don. Tous les liens mentionnés dans cette capsule sont disponibles dans la description et dans la retranscription. Je vous remercie donc de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. J'espère que les couleurs que vous utiliserez dans vos prochaines créations numériques seront donc accessibles. Et je vous retrouve pour une prochaine capsule. Ciao!